Je ne peux m'imaginer Combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place Un Dieu s'est donné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 trouver peut nous aider dans la lecture s'il vous plaît et venez donc les imitateurs de dieu comme des enfants bien aimés et marchez dans l'amour à l'exemple du christ des christ qui nous a aimés mmh. et qui s'est livré lui-même à dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mmh. et la dévoche ni aucune impureté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 soit le maître de tout. Mm. Amen. Et 5-12. Il ne s'est pas suffisamment de temps pour que vous devieniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne mm. les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin d'y aller. Mm.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 Bon, si on a le droit, on peut le lire. Détéronome 34, 10. Merveilleux passage. Il n'a plus pari en Israël mmh. du prophète, semblable à Moïse, mmh. que l'Éternel connaissait face à face. Amen. Amen. Amen. Il n'a plus pari en Israël.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 Et une autre personne pourra me prendre Proverbe 31, 30. Juge 16, 20. Et Proverbe 31, 30. Juge 16, 20. Oui. Elle dit alors mmh. Les Philistins sont sur toi, yes. mmh. Samson. Et il se réveilla de son mmh. sommeil et dit je m'en tirerai comme les autres fois oh. et je me dégagerai. Il ne savait, il ne savait pas que l'éternel s'était retiré de lui. Parole du Seigneur. Proverbe 31, 30, s'il vous plaît. La grâce est trompée et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. Amen. Revenons de l'histoire de Samson pour expliquer un peu de quoi je parle de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 Mais je, pas, je, savoir, je, je, je ne sais pas, je me pose la question de savoir, qu est-ce qu'il était ivre lorsqu'il avait dit le secret Qu'est-ce qu'il ne lui avait pas forcément ivre de vin ce que l'amour était tellement, je ne sais pas, je me pose la question de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Samson oublie l'interdit de Dieu La grâce n'est pas un acquis.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 <s 'étonne> Je sais pas, il y a ce cantique qui monte au-dedans de moi. Abba, babo abba, Aba, papa, mon qu'est la vie chrétien. La personne qui était tombée, qu'il se relève au travers cette parole. Celle qui était découragée, qu'il puisse être encouragé par cette parole. Je prie pour ta servante, Dieu saint. Laisse que tu puisses la bénir encore. Laisse que tu puisses l'inspirer encore. Afin qu'elle puisse, Seigneur, persévérer dans ce chemin. Jusqu'à ce que toi, Jésus, t'y reviendras. Bénis-la, bénis sa fille, bénis tout ce qu'elle a envie de faire dans sa vie, ainsi que sa famille, par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons passer au moment de. Et la Sainte-Sainte, ceux qui vont prendre bon, la Sainte-Sainte, vous allez essayer de tenir des rouleaux où vous êtes. Les personnes qui sont baptisées, baptisées dans l'eau, s'il vous plaît, vous pouvez essayer de tenir des rouleurs où vous êtes. Seigneur des gloires, nous te bénissons car tu es notre roi. Merci, Dieu saint, pour ces moments que nous voulons, Seigneur des gloires, partager. Seigneur des gloires, accomplir ce que tu nous avais dit dans ta parole. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous le faites vous pensez à la mort et à la résurrection Père éternel je prie Seigneur des gloires pour Seigneur des gloires le chien et le pain ce n'est toute personne qui va le prendre s'il si est malade qu'il soit guéri S il a des problèmes qui trouvent des solutions que cela soit une bénédiction dans la vie de chaque personne père éternel qui va la aussi euh, quand elle est intégrée à l'église, elle était, euh, elle était trop, trop jeune même, trop jeune, trop...